La transcommunication instrumentale. Elle existe d'autres formes de TSI, par téléphone, vidéo et ordinateur. J'évoque, dans la première partie de ce nouveau texte, la TSI par téléphone, une autre variété de la TSI audio. Notons, en préambule, que certains expérimentateurs reçoivent parfois des communications émanant de divers supports techniques. Tel fut le cas, par exemple, D'Adolfo Mezeki, le 13 octobre 1992, reçut un message de George Jeffries Muller, le dialogue ayant duré 4 minutes 25. Aussi incroyable et surprenant que cela puisse paraître, de nombreuses personnes ont prétendu recevoir des appels téléphoniques de personnes décédées. Ceci dit, ce caractère d'invraisemblance s'estompe dès lors que l'on admet la possibilité de recevoir des messages de l'au-delà par le magnétophone ou la radio. Voici, en tout cas quelques exemples de ce type d'allégation so Not in the wind washed. Adult ADR Atomic Atomic Atomic Atomic Atomic Atomic Atomic Atomic, Atomic. Atomic Atomic Atomic Atomic Oh This Auriez-vous un message pour mettre votre petite fille Est-ce que Jacques est -ce avec vous Est-ce que vous allez bien Auriez-vous un message, s'il vous plaît? Merci, si vous me répondez. Est-ce que vous êtes bien? Hein? Merci, je vais écouter. Merci, Maggie. Bonjour, j'aimerais savoir si Dieu existe, s'il vous plaît. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il m'entend toujours que je lui parle? Merci de vais Merci de écouter. Bonjour, j'aimerais savoir si Dieu existe, s'il vous plaît. Est-ce que Dieu existe Where are you? Just go. Habib, aurais-tu un message à transmettre à ta fille ce soir <tousse>